Bonjour, je suis Luc Auger, euh, étudiant en première année au BUT Chimie à Castres et je vais te présenter une, une expérience amusante que l'on fait en première année. J'ai ici du cuivre solide, je vais le mettre en solution aqueuse avec un petit peu d'eau et en versant de l'acide nitrique dessus, il va se passer une réaction amusante, tu vas voir. Évidemment, nous manipulons sous la hotte pour éviter euh, tout désagrément dû au, au dégagement gazeux. Ouais. Voilà, nous obtenons un liquide bleu contenant du cuivre à l'état liquide. Et voilà, si tu veux en savoir plus, rejoins-nous à l'UIT Chimie l'année prochaine.